Et j'ai un autre projet. Vraiment, si, si j'arrivais à avoir l'espace qu'il faut, c'est de développer des fermes laitières. Parce que le Sénégal importe énormément de lait. Et évidemment, nous devons encourager, d'abord les hommes d'affaires, secteur privé, à investir dans les fermes laitières. Mais c'est très exigeant en termes d'entretien, en termes de soins qu'il faut apporter aux vaches, et surtout en termes aussi d'alimentation et d'eau. C'est ce qui fait qu'il faut beaucoup d'espace pour faire de, des aliments fourragés. Et moi, j'invite encore une fois les, les hommes d'affaires sénégalais à s'investir dans ces filières l'agriculture et l'agrobusiness, mais aussi l'élevage intensif. L'élevage traditionnel, nous allons continuer à le faire, mais pour avoir de la productivité et pour être autosuffisant en lait, en viande, il faut une nouvelle euh, méthode de travail. Nous avons lancé globalement la mécanisation, vous l'avez vu, partout où nous sommes passés, les tracteurs, le, le, le, le matériel agricole, c'est ça qui augmente les capacités, ça qui augmente la productivité, et donc la richesse finalement des agriculteurs. Et je crois que c'est ça l'image aussi euh, de l'agriculture moderne du Sénégal de, de 2020.